Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 19 ans. J'ai effectué mes 3 ans au bac pro service aux personnes au territoire. Actuellement, je suis en école d'infirmière à Saint-Quentin et par la suite, je voudrais être infirmier libérale à domicile. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marianne Pointier, j'ai 19 ans, je suis actuellement en formation bac pro -SAPAT, service aux personnes au territoire en terminale en apprentissage. Je souhaite travailler avec les enfants. Seulement, j'hésite entre faire infirmière en pédiatrie ou auxiliaire de culture en crèche ou en pédiatrie. Bonjour, je m'appelle Kenza, je suis actuellement en BTS ESF économie sociale et familiale. Alors moi, je m'appelle Agathe je suis directrice exploitation de la résidence Orpéa Saint Fursi à Péronne. Donc la résidence Orpea, c'est un EHPAD privé. On accueille 84 résidents. Euh, on a 5 étages sur l'établissement et on accueille. On a une unité de soins Alzheimer de, de 19 lits et une unité grand dépendant, voilà pour une prise en charge aussi particulière de, de la grande dépendance. Bonjour, donc je me présente. Je m'appelle Eric Deilly, je suis directeur de l'ESAT d'Alain Albert, établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, des personnes adultes. Mais qui viennent s'épanouir, se, se valoriser en exerçant une activité professionnelle. Ils s'en sont, sont fiers. Et je dirais que le, le travail est aujourd'hui leur, leur médicament. Alors, pourquoi j'ai choisi de m'orienter sur ce domaine Car j'aime l'entrée entre le personnel soignant et le personnel médical. Et aussi en fait tout simplement aider car si j'étais à la place des patients, j'aimerais qu'on m'aide sur les tâches quotidiennes de la vie. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Depuis que j'ai 8 ans, ma mère est assistante maternelle, donc elle travaillait à la maison. Et euh, bah, c'est ce qui m'a permis justement d'aimer ce, ce domaine-là, du fait que j'ai grandi avec des enfants. Donc euh, c'est ce que j'apprécie. J'ai décidé de m'orienter dans le service à la personne car il y a du débouché dans ce secteur. C'est une filière où on se sent vraiment utile. Le fait d'accompagner des personnes en situation de fragilité me tient vraiment à cœur. Il y a aussi beaucoup de formations proposées dans ce secteur, beaucoup d'opportunités professionnelles comme des évolutions de carrière. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est de donner de ma personne pour aider les autres, de mettre des projets individuels et collectifs en place. Je suis une personne qui est patiente, qui a beaucoup d'empathie pour les personnes en détresse. Alors, euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater que la population est, est, est vieillissante de plus en plus. Euh, on a de forts besoins, nous, euh, en ce qui nous concerne dans les EHPAD, on recherche beaucoup de personnel, que ce soit soignants, auxiliaires de vie et qui touchent différents corps de métier. Euh, donc voilà, il y a énormément de, de débouchés. C'est clairement un métier d'avenir, le service à la personne. C'est très enrichissant de, de travailler au contact des personnes âgées, déjà de par leur histoire. Voilà, on apprend énormément auprès de, de ces personnes. Euh, C'est riche aussi en enseignement pour le travail en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres. Euh, en travaillant auprès des infirmières, de l'ergothérapeute ou de la psychologue. Voilà, on approfondit euh, les prises en charge. Et il y a une vraie réflexion qui est menée, qui est très enrichissante au quotidien. Euh, et puis voilà, on travaille tous ensemble autour d'un vrai projet personnalisé pour les résidents. Euh, donc c'est une, une réflexion qui est menée avec euh, toute l'équipe. Donc, euh, C'est très enrichissant. à différents corps de métier. Euh, bien sûr, il y a le pôle soins qui est le plus important. Hein. Euh, donc les soins, on a un médecin-coordinateur dans l'établissement, on a une équipe d'infirmières, euh, on a donc une psychologue, une ergothérapeute. Euh, on a toute notre équipe d'aide soignante, d'AES, d'ASG, euh, d'auxiliaires de vie. Euh, on a aussi une animatrice. On a le pôle administratif qui est composé d'une adjointe de direction et d'une secrétaire. Et puis on a aussi notre pôle de cuisine, donc avec un chef de cuisine et deux secondes cuisines. Et pour la partie technique, on a un agent, un agent technique sur l'établissement. Donc pour les différentes activités, les infirmières, on va, on va se concentrer sur les soins. Donc les infirmières, bien sûr, elles dispensent les soins. Elle coordonne les équipes soignantes et les intervenants extérieurs. Les aides soignantes, elles dispensent les soins d'hygiène, de confort, de maintien de l'autonomie, de prévention des résidents. Et puis les auxiliaires de vie, elles vont accompagner les résidents dans tous les gestes de la vie quotidienne en collaboration avec les aides soignantes. Et elles auront aussi en charge l'hébergement, c'est-à-dire l'entretien des locaux et des chambres. Il y a énormément de possibilités d'évolution au sein de, de notre structure, par le biais des VAE, notamment la validation des acquis d'expérience. On a beaucoup d'auxiliaires de vie qui, par ce biais, ont pu devenir aide-soignantes ou ASG, donc assistantes de soins en gérontologie, on a aussi des aides-soignantes qui sont devenues infirmières voilà, par euh, ce sujet de formation. Et on propose aussi des formations diplômantes euh, à notre personnel, ça peut être des diplômes universitaires euh, ou autres. Mais voilà, on a un plan de formation qui est très intéressant, donc l'évolution euh, est, est importante. L'éducateur. Voilà. L'éducateur concourt à l'éducation d'enfants ou au soutien d'adultes qui présentent un handicap, des troubles du comportement ou des problèmes d'insertion. Il les aide. Il les aident à restaurer ou préserver leur autonomie, à développer leur capacité de socialisation, d'intégration et d'insertion dans la vie courante. j'ai effectué mes quatre années au collège, euh, puis après je suis parti sur une seconde générale car je ne savais pas encore trop trop quoi faire. Puis après j'ai eu l'idée d'être éducateur spécialisé, donc je suis parti en bac pro sapote car euh, avec les stages euh, et euh, la filière qui peut ouvrir la porte quand même, avec, euh, je ne fais pas de bac général, je suis parti, je suis parti sur ce backlog, donc après j'ai fait mes trois ans, ma bah, seconde ma première terminale, et comme euh, j'ai expliqué auparavant avec euh, ma euh, une situation personnelle qui m'a fait que bah, j'ai changé d'avis, je suis parti infirmière, je suis du coup parti en école infirmier. À la fin du collège, euh, je suis passée en seconde générale euh, dans un lycée général. J'ai effectué une première ES, donc économique et sociale, aussi en bac général. Seulement, euh, bah, ça ne m'allait pas. J'ai donc choisi de changer de filière et j'ai effectué une prépa concours auxiliaire de périculture et aide soignante. Seulement, ai, je, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. N'ayant rien obtenu, j'ai choisi de continuer mes études. Euh, dans la filière euh, Pâques sa Pat, donc service aux personnes de territoire. Euh, je suis arrivée euh, en première euh, grâce à ma prépa concours, j'ai pu euh, directement passer en première. Euh, seulement je pensais pouvoir entrer en apprentissage dès la première, euh, parce que c'est ce que je voulais faire. Seulement il y avait un délai donc euh, c'était un petit peu compliqué. Et trouver un maître d'apprentissage. Euh, c'était pareil. Au moment de mon stage d'octobre, euh, j'ai expliqué à mon maître de stage euh, mon parcours, euh, donc ma, ma forte envie de passer en première en apprentissage directement. Et euh, bah, le fait que je n'ai pas pu trouver de maître d'apprentissage ni rien. Euh, elle m'a expliqué qu'elle qu allait en parler avec la directrice et que du coup euh, la directrice allait revenir vers moi pour m'en parler. Et elle est venue et elle m'a proposé justement un apprentissage car il me fait, elle me faisait confiance. Après le collège, je me suis orientée vers un CAPA vert, service aux personnes et vente en espace rural. Ensuite, je suis allée en Bac Pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Et ensuite, j'ai intégré un BTS ESF, économie sociale et familiale. Alors les points forts de ce Bac, eh ben, ça apporte une bonne base pour être aide-soignant et infirmier, voire même médecin, car même si on prend la petite porte du Bac, eh ben, on peut très bien faire une Bac Pro puis après un diplôme d'état de la famille et puis après ensuite le doctorat de médecine, donc euh, la preuve que le bac pro ne ferme pas toutes les portes. Euh, ça apporte aussi un point vu sur le social, car euh, le, de... le bac est très complet sur ce domaine-là et qu'on peut être très vite euh, assistante sociale avec le BTS bien sûr en plus. Les points forts euh, du parcours en apprentissage euh, sont le euh, fait qu'on est beaucoup moins en classe, les professeurs sont plus à notre écoute et euh... Et du coup ils avancent à notre rythme. Euh, il y a aussi le fait qu'on est plus souvent en structure euh, qu'à l'école et donc euh, on apprend beaucoup plus euh, le métier dans lequel on est en structure et le salaire. Ce que je retiens de mon parcours scolaire c'est la solidarité, l'accompagnement, le soutien et le partage. Euh, on va rechercher des personnalités euh, qui vont savoir allier un savoir-faire, bien sûr parce qu'il y a des compétences à, à, à connaître, euh, mais surtout euh, un savoir-être. Voilà, C'est vraiment important. On va rechercher des personnalités qui sont dynamiques, euh, qui sont investies, qui sont force de proposition, qui vont être aussi dans la réflexion. Euh... Et puis au niveau donc de leurs compétences, bien sûr ça va être des compétences techniques liées aux soins d'hygiène, aux soins de confort, au maintien de, de l'autonomie des résidents. On va leur demander aussi d'avoir un sens précis de l'observation des résidents, de travailler en équipe et puis de gagner au fil du temps en autonomie. Voilà, ça c'est pour les compétences. Au niveau des qualités, ce que je recherche essentiellement c'est avant tout des qualités relationnelles. Euh, que ce soit le respect, l'écoute, euh, la patience avec euh, les résidents qu'on accueille, euh, la bienveillance bien sûr. Et euh, voilà, qu'elles aient euh, le sourire, c'est important. Qu'elles soient rigoureuses dans leur travail et euh, organisées. et Surtout qu'elles soient tout le temps dans la réflexion. C'est important de, de réfléchir autour des prises en charge des résidents. Ouais. Okay. D'abord en soi, il faut être solide. Il faut être solide au niveau de l'équilibre personnel, affectif et émotionnel. Il faut avoir un bon sens de la relation et de l'écoute. Il faut aimer le goût du travail en équipe et avoir le sens des initiatives. Il faut savoir être patient, pas aller trop vite. Il faut encourager tout le monde. Enfin, il faut encourager tout le temps, pardon valoriser la personne qui progresse ou qui fait un acte bénéfique. Il faut être juste. Il faut aussi apprendre à savoir accompagner par l'exemple. L'éducateur est toujours regardé par celui qui attend une aide. Il faut également donner la volonté d'apprendre. Il faut faire en sorte que dans un collectif, tout le monde soit impliqué et que dans ce même collectif, tout le monde soit également informé. Le métier a des caractéristiques, le métier a des atouts. Le métier donne la sensation d'être utile à l'autre. Le métier peut avoir des inconvénients. Notamment, à titre personnel, je ne vous cache pas que les réunions qui n'en finissent pas, bon... Un peu longue. Les moments de conflit aussi interpersonnel entre les personnes que l'on aide sont, peuvent être existants. Il faut bien sûr apprendre et savoir les gérer. C'est pas forcément ce qu'on aime le mieux. Au même titre que la sanction. Dans le métier, on arrive de sanctionner les personnes de façon positive lorsque quelque chose est bien réalisé, voilà. Mais aussi de façon négative. On fait pas le métier pour sanctionner, mais parfois la sanction est une sanction éducative. Dans le métier, il existe plusieurs types d'établissements, des établissements de jour, des établissements de nuit, le social ne s'arrête pas à 16h30. Et bien là aussi, dans certains établissements, certains éducateurs travaillent de nuit. Ce n'est pas toujours facile, ils peuvent travailler de week-end, là on peut être séparé du conjoint, donc là aussi ce sont des inconvénients qui sont inhérents au métier. Euh, cela m'a apporté de la fierté car on est de les gens de la confiance entre le personnel soignant et entre nous-mêmes, et aussi la reconnaissance du patient envers nous. Concernant les stages que j'ai pu effectuer dans plusieurs structures, ils m'ont permis d'être beaucoup moins timide et réservée. principalement les stages que j'ai effectués avec les personnes âgées, car j'étais beaucoup réticente sur le fait de, de faire un stage avec eux, et au final ça s'est super bien passé, et c'est et que même s'il ne si le sait pas encore, la formation SAPAT, donc service aux personnes de territoire, euh, permet d'explorer plusieurs domaines, donc plusieurs structures, et, et d'explorer aussi plusieurs publics. Malgré les, les hésitations face à l'orientation, il ne faut pas baisser les bras et s'accrocher. Et pour être dans le domaine du service à la personne, il faut être un minimum souriant et avoir du pulse je donnerai comme conseil pour intégrer cette filière qu'il faut avoir beaucoup d'empathie pour les personnes fragiles, il faut avoir beaucoup de patience dans l'accompagnement et donner de sa personne, et surtout aimer le contact humain, car on vit des moments riches, on tisse des liens, le fait d'être beaucoup à l'écoute. Si vous avez toutes ces qualités, toutes ces compétences, vous êtes fait pour ce métier. C'est la clé de la réussite dans ce métier et croyez toujours en vous. Alors je lui conseillerais euh, de découvrir vraiment euh, cette filière parce que pour moi c'est vraiment, comme je le disais, un métier d'avenir. Euh, moi ce qui me concerne le plus, ce qui me touche le plus bien sûr c'est la personne âgée. On a parfois des a priori euh, sur les personnes âgées, on préfère les enfants. Or euh, voilà, on s'aperçoit parfois que quand les, les jeunes viennent nous voir et les rencontrent euh, et découvrent ce milieu, ben, en fait ils préfèrent après travailler avec les personnes âgées qu'avec les enfants. Euh, voilà, il, faut venir, il faut venir vraiment euh, découvrir euh, ce monde, euh, cette prise en charge et, euh, et le travail euh, que l'on effectue en EHPAD qui est vraiment valorisant et enrichissant. Voilà, bonne continuation, bonne chance et au plaisir de se rencontrer peut-être dans nos établissements.